Bonjour les gens, deuxième partie de ces vérifications, aujourd'hui je vous propose tout simplement de travailler les vérifications extérieures. Donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, normalement vous avez quand même quelques connaissances parce que vous avez réussi à obtenir le code de la route et déjà dans cet examen là vous aviez un gros chapitre sur la mécanique à travailler. Donc on perd pas plus de temps que ça, on y va tout de suite, je vous montre un maximum de choses et encore une fois aujourd'hui je suis sur le véhicule C4. On est parti donc d'abord, ce que l'on pourrait vous demander ici, ça va être tout simplement de montrer une sécurité enfant. Donc sécurité enfant, on va la voir juste ici. Et en fait, tout simplement, il suffit avec la clé de contact de tourner pour que l'enfant depuis l'intérieur ne puisse plus ouvrir la portière. Sécurité à avoir quand vous avez un siège auto, par exemple, comme ici. Je vous conseille de fermer évidemment les deux sécurités enfants puisque les enfants aiment bien ouvrir les portières, par exemple. Ensuite, on peut vous demander ici de venir vous assurer que le bouchon du réservoir de carburant est est vraiment bien fermé, alors moi j'ai une sécurité sur cette voiture, ça veut dire que aujourd'hui, je vais être obligé, pour ouvrir ma trappe à carburant, d'appuyer sur ça, encore une fois je vous invite à voir avec votre auto-école si vous l'avez, j'appuie dessus, hop, et automatiquement, ici derrière, la trappe s'est ouverte. Donc par exemple on vient vérifier que le bouchon évidemment est bien fermé, ce qui sera le cas dans mon exemple. Ensuite au niveau des pneumatiques vous allez avoir plusieurs choses, on pourrait vous demander de vérifier le flanc du pneumatique. Je vous rappelle que le flanc c'est tout simplement la partie extérieure et un conseil, montrez bien avec votre main comme ça à l'inspecteur que vous avez vu ce que c'était. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ait bien compris de quoi vous parlez. Donc le flanc du pneumatique, c'est ça. Et en gros, si je dois le vérifier, je dirais par exemple que ici, le flanc est en bon état parce qu'on ne va pas avoir de déchirure ni de hernie. Les hernies, c'est tout simplement des bosses. Si on demande ensuite de montrer un indicateur d'usure, vous allez le retrouver juste ici. Donc moi, j'ai les trois lettres TWI que vous voyez juste là, vous pourriez avoir le bonhomme Michelin ou vous pourriez ensuite avoir un logo de forme triangulaire donc là vous avez l'indicateur d'usure et en face vous avez un témoin d'usure qui fait 1,6, à force de rouler la bande de roulement diminue et si elle est inférieure au témoin d'usure le pneu est trop lisse, il faut donc changer le pneu d'ailleurs si on vous pose la question qu'est-ce qu'un aquaplanning, ne dites pas c'est quand je glisse sur l'eau, dites tout simplement il y a trop d'eau entre la route et ma roue, ça surélève la voiture et je perds totalement l'adhérence de mon véhicule ensuite maintenant vérifions le dispositif réfléchissant qu'autrefois on appelait catadioptres c'est à dire tout simplement montrer à l'arrière des feux le dispositif réfléchissant regardez bien il s'agit de ça ce qui ressemble ici à des petites ruches d'abeilles on va en avoir ici on va en avoir par exemple là et sur l'autre feu là bas au fond ensuite pour détecter l'usure d'un essuie glace il suffit par exemple de le prendre et de passer ici son doigt dessus. Si jamais il est foutu, on va sentir ici que la partie en caoutchouc est tout simplement craquelée. Ce qui va se passer, c'est aussi que l'essuie-glace en circulation va tout simplement laisser des traces. Ensuite, une question particulièrement compliquée, ça va être tout simplement d'ouvrir et de fermer le coffre, et de vous assurer que celui-ci est bien fermé. C'est vachement compliqué comme question. A l'arrière, on pourrait me demander comment faire si un feu a grillé. Je dirais par exemple que ici, je vais enlever ce cache et je vais aller chercher là derrière tout simplement, débrancher le fusible et changer mon ampoule avec des gants ou un chiffon tout simplement parce que ce sont des lampes halogènes et qu'en fait, dessus, je vais éviter de déposer du gras. Tout ce qui va être système de roue de secours. Donc soit vous allez avoir, comme ici, une roue de secours cachée en dessous de mes affaires, soit vous allez avoir aujourd'hui une bombe anti-crevaison. On pourrait vous demander aussi de vérifier la présence du triangle, moi je vais l'avoir juste ici. Et tout ça n'est pas obligatoire, hein. j'ai un kit de premier secours, des chaînes parce que je suis dans une zone montagneuse. Et pourquoi pas un petit peu de café pour amadouer l'inspecteur, je plaisante évidemment. Tout ce qui va être éclairage de plaques ensuite donc attention à penser aussi qu'à un moment donné pour vérifier la présence des lumières sur les plaques d'immatriculation là elle ne fonctionne pas tout simplement parce que je n'ai pas allumé les feux ça veut dire qu'à un moment donné si on me dit de contrôler l'éclairage des plaques je vais par exemple mettre le contact allumer les feux de position et venir vérifier derrière que ça fonctionne et la magie, c'est le cas. Rappelez-vous surtout que ça fonctionne avec n'importe quel feu. Ensuite, tout ce qui est plaque d'immatriculation, on pourrait contrôler l'état et la propreté des plaques. Il suffit tout simplement de se dire que là, elle va être en bon état est propre Les chiffres et les lettres sont tout simplement visibles Dès qu'il s'agira de contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux Je vais avoir besoin de l'inspecteur pour vérifier les feux stop Donc aujourd'hui je ne peux pas vous le montrer pour la simple et bonne raison que je suis seul Mais si jamais je devais le faire, donc je mettrai le contact Je vais tout simplement demander à mon moniteur s'il peut appuyer sur le frein à ma place Et moi avec l'inspecteur je vais aller derrière vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement pour tout ce qui est feu de recul moi je suis aujourd'hui sur une boîte automatique c'est pas très gênant puisque la marche arrière y est aussi je vais l'avoir juste là je mets la marche arrière je n'ai pas démarré ma voiture c'est important et là si je vais vérifier derrière je vais avoir juste ici un feu de recul donc en fait attention juste à ne pas dire que c'est bon si vous dites à un inspecteur c'est bon, c'est pas suffisant, on vous a demandé l'état, la propreté, le fonctionnement, c'est important de répondre à ces trois éléments. Là, je dirais quoi Tout simplement, par exemple, que le feu... Il est en bon état c'est à dire il n'est pas cassé il n'est pas fissuré il est plutôt propre puisqu'on le voit par exemple de loin et ensuite je dirais aussi qu'il fonctionne ça pourrait tout simplement arriver que j'ai un feu qui est grillé d'ailleurs attention à ça aussi parce que finalement je vais avoir qu'un seul feu de recul pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont jamais été rendus obligatoires. ça peut paraître surprenant il faut pas dire il y en a un qui fonctionne et l'autre y est grillé puisque tout simplement ça n'est pas vrai en fait si je regarde bien juste à côté je vais avoir les feux de brouillard arrière donc un petit peu comme je vous ai montré la dernière fois je vais venir ici je vais tout simplement allumer d'abord mes feux de croisement et les feux de brouillard arrière c'est un tour vers le ciel mais aussi un deuxième donc là j'ai allumé mes feux de brouillard arrière c'est tout simplement le voyant de couleur orange et logiquement je vais l'avoir ici. Alors je vous l'accorde, aujourd'hui il fait plutôt beau, on le voit pas très bien mais on arrivera encore une fois à dire qu'il est en bon état, qu'il est propre et il fonctionne. Pour éviter de me bouffer toute la batterie, je vais immédiatement couper ça, si à un moment donné on me demandait l'état et la propreté des rétroviseurs extérieurs, encore une fois je dirais qu'ils sont en bon état et qu'ils sont propres attention, aujourd'hui je prends un raccourci n'oubliez pas de dire qu'il y en a un à gauche il y en a aussi un à droite il faudra faire le même travail, montrez-moi la présence d'un gicleur de lave-glace donc les gicleurs de lave-glace c'est tout simplement ce que vous allez retrouver ici je vous mets une photo, vous les avez en élément noir sur le capot et attention sur certains véhicules d'ailleurs comme sur ma C4, vous pouvez l'avoir directement sur les essuie-glaces et puis maintenant on peut encore une fois me demander tout ce qui est feu de brouillard avant tout ce qui va être feu de position mais aussi les feux diurnes à ce moment là encore une fois je vais aller devant attention à quelque chose c'est que les feux diurnes ce sont les feux qui fonctionnent en plein jour donc cette fois ci encore une fois je vais avoir besoin de mon moteur donc je fais tourner le moteur feu diurne c'est ce qui reste allumé en plein jour donc même travail, je me mets ici, les feux diurnes sont là, et donc je ne suis pas feignant. je vais bien dire que les feux sont en bon état, ils sont propres, ils fonctionnent. Si jamais on me demandait les feux de brouillard avant, encore une fois ils seraient ici, mais attention, j'insiste bien, il va falloir aller les allumer. Donc pour les allumer encore une fois, je fais feu de croisement, ou feu de position d'ailleurs, un tour vers le haut, et je vous montre. On les a là je vous rappelle encore une fois la même chose, mais c'est important de le savoir parfaitement. Les feux de brouillard avant, attention, ne sont pas obligatoires sur les véhicules. Maintenant, ouvrons le capot. Donc il y a une question qui est très simple, c'est d'ouvrir et de fermer le capot. Ici, je viens d'ouvrir. Si jamais je suis un petit peu perdu, ça peut arriver. Je vais venir tâter avec ma main. Je veux aucun jeu de mots là-dessus. Alors je le fais avec une main, vous pouvez le faire avec les deux évidemment Ici j'ouvre, deux possibilités pour fermer Soit je me mets à peu près à 20 cm ici et je lâche d'un coup sec Soit je vais venir tout simplement poser et appuyer avec beaucoup de délicatesse Donc là je m'assure évidemment que mon capot est fermé, c'est le cas Maintenant rebelote, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là dessous Donc le principe il est assez simple ici hein. En fait vous avez ici un petit clapet je sais pas si vous allez le voir avec la vidéo, mais il suffit d'appuyer, en fait, et avec l'autre main, je vais lever, j'appuie, je lève. Et puis, je vais avoir juste là une tige. Alors, normalement, vous l'avez vers ici. Moi, je vais l'avoir là. Donc, la technique de la caméra dans la bouche. Et ensuite, on va mettre ça ici. Alors, Voilà. Donc attention à bien le mettre, évidemment, il ne s'agirait pas de se faire assommer devant l'inspecteur. Alors, plusieurs petites choses. Concrètement, on va retrouver ici tout ce qui est liquide de refroidissement. On reconnaît encore une fois le voyant de la température du moteur. Si on me pose la question, monsieur, quel est le risque d'ouvrir ce liquide quand le moteur est chaud Tout simplement que je me fasse brûler. C'est un petit peu comme l'effet cocotte minute. Pour vérifier le niveau, encore une fois, je me penche un petit peu ici. Je vais avoir le minimum je vais avoir le maximum et je vais tout simplement vérifier en bougeant que ça soit bon et c'est le cas ici je vais retrouver la présence du lave-glace on reconnaît ici le symbole du pare-brise attention l'hiver, j'évite de mettre de l'eau tout simplement pour que à l'intérieur ça ne gèle pas le liquide, lave-glace est un liquide spécial qui permet justement d'éviter ça Ensuite ici je vais tout simplement rajouter de l'huile moteur En fonction du type de moteur, est-ce qu'il s'agit d'un moteur essence ou un moteur diesel De toute façon ne bataillez pas Si vraiment vous n'y connaissez rien, dites-vous que je vais me référer à tout ce qui est dans la notice d'utilisation à savoir le carnet d'entretien du véhicule et puis ici le symbole qui ressemble à la lampe d'Aladin, c'est tout simplement pour vérifier le niveau. Alors ne le faites pas, on vous demande juste comment faire. Donc ici je vais venir l'enlever, je vais essuyer avec un chiffon pour être sûr de la mesure, je vais enfoncer à nouveau, ressortir, et il faudra tout simplement que le liquide se trouve entre le minimum qui est tout à gauche et le maximum qui est tout à droite. Pourquoi je ne le fais pas directement C'est tout simplement pour être sûr de moi et de ma vérification. Ensuite, les conditions pour vérifier chacun des niveaux, c'est le moteur froid et un sol plat. Ça peut paraître bête, mais là, par exemple, où je suis, ça ne serait pas vraiment bon, parce qu'en fait, le sol il n'est pas tout à fait plat. Ensuite, ici, le capuchon noir. Alors attention, puisque parfois il est de couleur jaune, mais c'est la même chose. Vous avez ici le symbole du disque de frein avec les deux plaquettes qui viennent pincer dès que j'appuie sur la pédale. Il s'agit évidemment du liquide de frein. Donc j'ai le maximum juste là. Et je vais tout simplement dire que, ici, mon niveau est correct, parce qu'il est tout simplement entre les deux. Attention à la particularité du liquide de frein, vous ne pouvez pas en rajouter. vous avez un problème avec ça, il suffira de faire appel à un spécialiste pour que lui vienne en rajouter, et pas vous. La présence de la batterie se trouve là-dessous. Précisez bien qu'une batterie se charge en roulant et se décharge dès que vous utilisez un accessoire, comme la climatisation, par exemple, ou la radio, mais que le moteur est éteint. C'est important et puis si jamais par exemple j'ai un feu qui a grillé justement à l'avant de mon véhicule, je vais d'abord venir débrancher ça, cette partie électrique ici, Bataillez pas avec les mots, hein. faites des mots simples, j'enlève ça. Je vais venir enlever le cache ici qui correspond au feu qui a grillé. Et encore une fois avec un gant ou un chiffon, je vais venir à l'intérieur changer la lampe. Et puis ensuite vous avez deux dernières questions. D'abord c'est la plaque pour savoir la pression que vous allez devoir mettre sur les pneumatiques. En fait vous allez la voir côté portière conducteur. C'est à dire que soit vous les retrouvez ici par exemple, soit vous allez la retrouver juste là. Donc, si on regarde un petit peu sur le côté, vous allez avoir ici à gauche le véhicule vide et le véhicule chargé. Donc, la question vous concerne le véhicule chargé. Il suffira de dire que à l'avant, on va mettre 2,5 c'est à dire la pression qu'on met à l'intérieur du pneumatique et à l'arrière on mettra 2,7 bar on va tout simplement plus charger l'arrière que l'avant parce qu'à l'arrière vous le savez on met tout simplement tout ce qui est chargement du véhicule et puis la dernière question qui est assez simple aussi c'est tout simplement vérifier la fermeture du coffre donc j'ouvre je ferme et je vérifie ici avec ma main que tout est bien fermé. Voilà pour les vérifications extérieures. Dites-moi encore une fois ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je reste à votre disposition dès qu'il s'agira de répondre aux autres questions que vous pouvez avoir. N'oubliez pas que si vous n'utilisez pas le même vocabulaire que vous avez dans les livres, c'est pas tout à fait grave tant que ça veut dire... La même chose, n'oubliez pas que les questions ne sont pas éliminatoires si vous ne savez pas y répondre, mais ça fait toujours bien. Et puis, pensez aussi à l'après-permis, ça vous servira encore une fois dans votre vie de conducteur. On se revoit bientôt les gens pour la suite des questions de vérification. A plus les gens.